Ouais. C'est là où on voit c'est vraiment très intéressant parce que les questions sont vraiment prises dans l'ordre d'arrivée et là j'ai même un décalage de, euh, de, de, de deux semaines au moins par rapport, euh, par rapport à aujourd'hui, je prends les, les questions d'il y a deux semaines et pourtant chaque question euh, s'inclut dans le thème de ce soir c'est vraiment magnifique alors Est-ce que tu as réellement peur de la jouissance Tu as peur que ta jouissance prenne forme, c'est pas pareil. Tu acceptes la jouissance à l'intérieur de toi, mais tu n'acceptes pas qu'elle prenne forme de manière concrète. Donc on est bien sur, une, sur ta relation à l'extérieur et surtout ton rapport à ton mental. Donc si je veux voir comment fonctionne ton, ton, ton écosystème mental, l'écosystème mental me ment, donc je ne peux pas lui faire confiance. Voilà ce que ça me raconte. Donc en fait, tu te, prends, euh, tu te prends forcément des portes dans la vie, des portes fermées, bien, bien évidemment, parce que euh, le mental te ment, le mental est un, est un traître, et le mental est, le, comment je pourrais dire, est la, la représentation même des liens familiaux qui sont, euh, que je ne veux plus voir dans ma vie. Donc, sachant que, c'est intéressant pour tout le monde, euh, ou d'où est-ce qu'on tire nos ressources de, de mise en action, de mise en, de mise en forme des énergies à travers des outils concrets, à travers des projets, euh, c'est de notre famille. Donc la famille est une, est une porte d'entrée magnifique et une porte de, sort, de sortie, une porte d'entrée une porte de sortie pour aller, aller choper nos ressources de comment je veux faire. Alors, non du coup pour euh, ton, ton écosystème mental ouais donc tu veux te séparer de ton mental comme tu veux te séparer de ta famille ou plutôt des liens toxiques qui sont euh, qui sont inhérents à ta famille pour euh, être plus clair est-ce que je peux être plus clair que ça je sais pas ah d'accord tu stresses par rapport au regard de l'extérieur que ce soit ton feu sacré ou autre, euh, c'est assumer et mettre tes tripes sur la table. Et, ça signifie, et oui, ça signifie devoir dominer les autres. Alors, je ne te parle pas de domination, euh, genre euh, dominateur, dominatrice, où euh, je nie les autres. Et tu, tu te bases sur cette croyance-là. C'est-à-dire que si moi, je pose ce que je veux et ce que j'aime dans ma vie maintenant et que je lui donne une forme, je vais dominer l'autre. Avec ça, forcément, tu, euh, tu freines des quatre fers parce que tu ne veux pas ressembler à, à quelqu'un qui veut dominer l'autre. Et ce qui te fait réellement peur, c'est la jouissance que tu pourrais en retirer de cette relation de soumission-domination, parce qu'en fait, c'est une énergie qui sous-tend euh, beaucoup, beaucoup de relations. Parce que lorsque tu es thérapeute ou n'importe quoi, lorsque tu crées ton entreprise de manière générale ou que tu veux initier un jardin partagé euh, en bas de ton immeuble et que c'est toi qui as l'initiative de ce projet-là, tu crées une règle et forcément, euh, donc tu crées un, un jeu, donc c'est un cadre et les gens vont rentrer dans ce jeu et avec les gens, tu vas créer des règles. Ça, c'est de la domination. C'est une énergie de domination qui est bien posée. Alors, pourquoi je te dis ça Parce que tu veux, à, tu veux à tout prix être du côté des gentils, et les gentils sont ceux qui, euh, qui n'attaquent pas et qui répondent et qui, et qui attaquent seulement si on les attaque d'abord. Donc c'est vraiment un côté dogmatique, et bien, euh, bien je suis dans les clous et je ne veux pas, ne veux pas forcément dépasser des clous. Donc c'est ton rapport aux règles, aux règles que tu te soumets. Que tu, auquel tu es soumise ou que tu te soumets toi-même. Ouais, on est là. Euh, donc ça, c'est évidemment aussi valable pour le groupe. Et qu'est-ce qu'il y a à dire comme info d'évolution Ouais. C'est à l'autre de, de créer les règles. On remet, on remet le pouvoir à, à l'autre. Mais ça, je l'ai déjà dit, donc je suis un peu redondant par rapport à ça. Il y a un truc que je manque là-dedans, c'est quoi Je rigole de ma déloyauté. Je préfère être passif dans ma vie. Parce qu'être passif, ça veut dire ne pas... Ouais, je reviens au social parce que c'est vraiment là le... Tu Que ce soit toi ou le groupe, tu es vraiment sur ça. C'est tu dois... Tu dois rentrer dans un... Voilà, c'était ça que j'avais loupé. Je dois trouver, Tu dois trouver un consensus social pour toi pouvoir te placer. Si tu n'as pas le consensus, et donc euh, si tu n'as pas le, euh, le drapeau vert, si tu n'as pas le feu vert de toutes les personnes dans ton cercle social qui sont des piliers pour toi, tu ne, euh, tu ne bouges pas. Si tu as un feu rouge, tu ne bouges pas. Si tu as un feu orange, tu vas ralentir. Donc en fait, ta liberté et ta jouissance sont définies par rapport à l'extérieur et pas par rapport à ton ego. Donc information d'évolution pour euh, l'écosystème de ton identité, c'est quoi euh... <rire> Ça me dit de freiner les, de, de freiner les vidéos, de freiner les, la vie des autres, de freiner tout ce qui est extérieur et de commencer à te à, à aller voir ton instinct. L'instinct que tu ne peux pas contrôler, donc tu es en face de ton irrationalité. Donc en fait, l'information euh, d'évolution pour toi, c'est euh, structure, donc laisse ton irrationalité prendre le pas. Voilà ce que je pourrais dire pour toi Mais soirée à toi aussi, vie, c'est long.